Bonjour tout le monde Alors, euh, je viens vous proposer via cette vidéo euh, des explications pourquoi est-ce que j'ai ouvert euh, le groupe euh, Le Petit Commerce de Maria. Alors, le Petit Commerce de Maria s'adresse aux personnes, enfin, s'adresse à tout le monde en fait, au final, mais c'est euh, surtout pour les personnes qui... Euh, ont des, des soucis effectivement des problèmes d'argent comme tout le monde et mais qui ont euh, quand même une certaine fierté et qui ne veulent pas, qui, n a, qui, a, qui ont du mal avec le fait qu'on qu leur donne parce que le fait qu'on donne il y en a qui acceptent très bien le fait qu'on donne mais il y en a d'autres euh, ça leur euh, Comment vous dire, ça montre davantage qu'ils qu sont dans le besoin, qu'ils ne euh, qu font pas partie, euh, qu'ils ne sont pas comme les autres. Et ils ont besoin de se prouver qu'ils sont capables, qu'ils sont capables encore d'acheter quelque chose, d'acheter quelque chose de bien, même si c'est d'occasion, c'est quand même de la bonne qualité que j'offre que, que je, je mets en ligne. C'est de la qualité puisque je les ai achetés. Bon, c'est mes goûts à moi, hein. ça plaira, ça plaira pas. Mais c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal. Les gens ont beaucoup de mal euh, dans le fait euh, qu'ils on, euh, ont l'impression de faire l'aumône quand on leur donne quelque chose. Ils ont l'impression de faire l'aumône, chose que beaucoup n'acceptent pas et chose que je comprends parce que personnellement, je ne l'accepterai pas non plus. Euh, euh, faire l'aumône, c'est vraiment être très... Euh, se sentir euh, on, on perd confiance on perd confiance on, on, on perd sa personnalité on perd tout voilà et euh, en achetant ne serait-ce que un pull ou une robe à 2 euros ou à 5 euros et eh ben quelque part ou un pull pour homme ou une robe pour femme ou peu importe hein, ou des chaussures on n'importe, eh ben, quelque part ils, ça, ça, ça leur permet d'apporter une certaine euh, euh, une certaine confiance en eux en disant que bon, malgré tout bah, ils ont quand même réussi à acheter quelque chose et c'est à ces gens là que je m'adresse euh, euh, bon, les autres bah, ils font ce qu'ils veulent hein, c'est pas euh, voilà. euh, c'est toujours bien de, de pouvoir acheter moins cher hein. je suis la première à en profiter euh, parce que faire du rece... acheter, euh, acheter dans les grands magasins et faire des achats compulsifs euh, j'en suis revenue parce que j'ai eu des gros problèmes avec ça aussi, donc à faire des achats compulsifs, j'en suis revenue, mais c'est surtout, surtout, surtout pour aider les gens, qui, euh, voilà, pour les revaloriser, voilà, qu'ils se sentent revalorisés. C'est vrai qu'avec le système actuel, ils n'ont pas trop la possibilité de se sentir valorisés, du fait que, ben, euh, à la fin du mois, il leur reste euh, euh, 3 francs 6 sous pour, euh, pour finir le mois, quand ils ont la chance d'avoir... Parce que beaucoup euh, finissent euh, le fin de mois au, au 15, et c'est malheureusement le cas, et ça m'est déjà arrivé, d'où le fait que je vous en parle. Et de ce fait, bah, j'ai décidé d'ouvrir ce petit commerce de Maria, qui fait que vous y trouverez, bah, euh, vous y trouverez des livres, bien sûr, parce que c'est ma passion, mais vous y trouverez des vêtements aussi, que j'ai mis sur Vinted, et puis en, en y réfléchissant bien, je me dis... Euh, Autant le mettre aussi sur euh, mon petit commerce parce que ça, si ça peut aider des gens, c'est très bien. Euh, vous y trouverez aussi des bijoux, enfin tout ce qui peut, tout ce qui peut, euh, tout ce que je peux, moi de mon côté, euh, aider à partager. Euh, il y aura sûrement euh, des jeux pour enfants. Il y aura, enfin c'est global. Hein. Bon il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de boissons, il n'y aura, aura pas de produits frais, voilà, il n'y aura pas de produits frais, juste, voilà, c'est euh, le petit commerce, voilà, où vous achèterez ce que vous voulez, si vous voulez, hein, euh, à des prix euh, compétitifs, parce que je ne pas euh, non plus, euh, non content, je ne vais pas ruiner les gens, mais en fait, ce n'est pas, pas mon but, mon but c'est de leur redonner confiance, que, que les gens reprennent confiance en eux en achetant quelque chose et non pas en les dévalorisant. Je ne dévalorise personne. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont failli finir sous un pont. Hein. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai une situation euh, à peu près correcte, on va dire. Mais il euh, y a des gens qui ont des, des, des moyens euh, pas possibles et qui ne font rien. Qui ne font rien. C'est les gens qui ont le moins, en fait, qui, qui essayent de, de faire le mieux qu'ils peuvent pour aider, pour aider les autres. Donc, le petit commerce de Maria s'adresse aussi et surtout aux personnes qui ont des soucis. Alors, à savoir que j'ai mis un prix sur les articles. Euh, bon, pas trop sur les livres parce que les livres, c'est quand même de la qualité. En plus, il y en a beaucoup que j'offre. Hein, donc euh, c'est au hasard, hein, c'est la, la roulette russe, hein, selon, euh, il y en a qui sont offerts, il y en a qui ne sont pas. Mais en tout cas, état de cause, quand c'est de la qualité, enfin quand ils sont en bon état, je marque. Et euh, quand euh, la couverture est en moins bon état, forcément euh, c'est offert, c'est normal, euh, voilà. Après pour ce qui est des vêtements... Euh, on, peut, on, peut revoir, on peut revoir à la baisse, il euh, n'y a aucun souci, on peut revoir à la baisse si jamais il y a quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment plaisir, mais que vous n'avez pas la possibilité de donner euh, ce qui a, ce qui a euh, le, le prix affiché. Eh ben, vous pouvez toujours me contacter, on peut toujours essayer de s'arranger, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis ouverte à tous les dialogues et je suis là non pas pour vous mettre, comme je vous ai dit, non pas pour vous mettre dans la misère davantage, mais pour vous aider, pour vous aider. Alors oui, vous allez me dire, si ouais, c'était pour nous aider financièrement, mais je vous, en, je vous ai dit au début de vidéo pourquoi je le faisais. Juste pour que les gens reprennent confiance en eux, qu'ils se respectent. Parce que c'est trop dur. Alors, oui, après, je fais des choses à côté que je donne, mais c'est au SDF que je donne. Je suis désolée. C'est au SDF que je donne parce qu'ils ont vraiment euh, trop. Euh, voilà, c'est inadmissible. Mais ça fait partie aussi de la politique à Macron de, de zéro SDF en France. Et enfin, au bout de trois ans, il y en a toujours autant, voire de plus en plus euh, chaque année donc bon, euh, voilà, je ne je veux pas ce n'est pas, pas le monde qui me convient et donc je vous le dis et euh, j'espère que vous viendrez nombreux dans le petit commerce de Maria pour l'instant, comme je, je l'ai marqué et, et, euh, je suis en train de le, de le mettre en marche donc euh, j'ai mis les livres, après je mettrai les vêtements et après euh, bah, euh, tout ce qui peut se présenter en fait, je, je vous le ferai je vous en ferai part au fur et à mesure mais toujours est-il que, croyez bien que ce n'est pas, pas pour moi parce que si c'était pour moi, je ne le ferais pas comme ça, voilà, ce n'est pas, pas pour moi, c'est pour nous, c'est pour nous que je le fais, voilà. Croyez-le, c'est de tout mon cœur que je le fais, comme d'habitude, tout ce que je fais c'est avec mon cœur, donc encore une fois c'est avec mon cœur. Et euh, si je peux, si euh, ce petit commerce de Maria peut vous aider de quelque façon que ce soit, j'en eh serais très heureuse pour vous et pour moi parce que j'aurais fait une part de mon travail. Et n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone, vous avez euh, un, un mail exprès. Hein, si vous ne voulez pas téléphoner, si vous avez une boîte mail, vous pouvez me contacter par mail, il n'y a aucun souci. Je regarde tous les jours euh, les mails, donc vous pouvez me contacter par mail, il n'y a aucun souci. Et euh, n'hésitez pas, pas à me contacter surtout, n'hésitez pas. Voilà. Bah écoutez, en attendant de prochaines nouvelles et une prochaine euh, mise en route euh, de, ce, euh, de ce petit commerce qui, euh, Facebook, met, met en route quand même quelques, quelques articles. Hein. Bon, pas tous, quelques-uns. Il faut laisser le temps au temps. Il faut que je donne mon feu vert et je ne l'ai donné qu'à moitié, bon, forcément. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, une très bonne année encore à tous et à bientôt dans le petit commerce de Maria. Bye